Les, les cimes d'Aquitaine hivernales 2017 se sont tenues ce week-end, le 4 et 5 février, sur la commune d'Aubonne-Gourette. Aubonne-Gourette est, est segmentée en deux quartiers, la station thermale située à 800 mètres d'altitude, qui accueille effectivement une grosse activité thermoludique. Et cette, cet hiver, nous avons pris nos quartiers à la station de montagne de Gourette. Donc, c'est un magnifique terrain de jeu où on peut trouver une multitude de, de terrains d'apprentissage euh, pour aller de la raquette à neige en milieu nordique jusqu'au ski de randonnée dans la découverte et jusqu'à l'alpinisme en milieu un peu plus euh, rocheux. On commencer par des choses très simples. Donc, on a appris à marcher, à mettre des crampons, à marcher avec, à s'encorder. Euh, donc, on a choisi. Euh, des itinéraires qui louvoyaient dans des petites barres rocheuses où il fallait franchir des ressauts, rallonger l'encordement, le raccourcir, traverser, descendre en rappel, poser une main courante. Et donc ça nous a bien occupé toute la journée. Formidable C'était comment C'était bien Ouais <rire> Une première approche technique. Ah, super, super, les ateliers, c'était vraiment super. On est passé en forêt et tout. Moi, ma cordée a vraiment, vraiment super bien apprécié. C'était super bien conçu. Après on a fait un rappel, on est revenu, on a fait des glissades et tout, on s'est arrêté au piolet et tout. Moi j'ai vraiment trouvé que le travail avait été vraiment super bien fait. C'est vraiment l'initiation, donc, euh, donc on leur, on leur prête euh, des en de eau, des en de eau chaussurement. Une fois que vous avez appliqué les peaux, vous pouvez passer la fixation en position marche message. Il est pas tactile celui-là. c'est un vieux, c'est un vieux ah, téléphone. On va tous être en mode émission. Voilà, qui fait que si vous êtes pris dans une avalanche, on peut vous retrouver plus facilement. Ça va Enfin, Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui Tout ce qui est de rando. Je donne un petit coup de cheville et je viens pivoter autour de la jambe. En fait, les conversions, c'est pas si mal que ça. Arriver en haut, je trouve que plus on dit que c'est difficile, et plus je trouve, plus je trouve que j'y arrive. Donc plus, plus la côte est raide et, et je trouve que mieux ça tourne. Là, on est à la tabane de Coste des Bois. Bois en Bernay, ça veut dire le petit passage. Effectivement, on l'a juste trouvé là pour Vous savez, en montagne, on a un principe simple c'est reviens vivant, reviens ami et avec le sommet. Et surtout, on change jamais le sens. Avec ma cliffaille, tu du l'ascension. Clif, du <rire> Ils montent ici avec leur brebis. Euh, leur c'est la basco Bernès qui est endémique ici. On peut en entendre derrière, elle est restée coincée. Ils fabriquent encore le front. Ouais, joli On a dû composer sur, euh, avec la, la météo un petit peu capricieuse et tempétueuse, mais de manière générale, on a eu des conditions exceptionnelles et l'ensemble des participants sont, sont vraiment satisfaits d'avoir mis le pari sur, euh, et la confiance sur le staff d'encadrement. Pour moi, j'ai énormément apprécié et puis le groupe, euh, la même chose, de les rentrer en, en sécurité parfaite dans un terrain alpin, euh, voilà, ça c'est la montagne.